Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est l'interview d'Antoine Guillon qui va être le sujet de cette vidéo. Alors tout d'abord, je me présente si tu ne me connais pas et si tu me découvres grâce à cette interview d'Antoine Guillon. Euh, je m'appelle François, je suis préparateur mental spécialisé dans la course à pied et je suis aussi ultra trailer. Euh, ça fait deux ans à peu près que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis spécialisé du coup dans la préparation mentale et c'est tout l'objet de cet échange avec Antoine Guillon. Alors de quoi on parle dans, cette, dans cet échange Eh bien on va voir comment est-ce qu'il a géré donc les erreurs de balisage qu'il a eues sur ses différentes courses notamment à la diagonale des fous on va parler aussi de son expérience de l'apnée comme dans la gestion du mental on va voir quel lien il y fait avec l'ultra trail on va voir aussi l'importance de, de, de, de, du soutien de ses proches dans, dans, ses, dans sa pratique de l'ultra. On va aussi voir ses conseils quand, euh, par exemple, quand on a marre lors d'un ultra. On va voir aussi son utilisation de l'imagerie mentale, du discours interne et de bien d'autres sujets. Donc, je t'invite à écouter cette interview, cet échange jusqu'à la fin de, de la vidéo. En attendant, cette, si tu veux suivre l'ensemble des contenus que je fais, moi, je t'invite à t'inscrire à, à, à ma liste mail. Donc, c'est une, une liste mail privée. J'envoie tous les matins un mail à 8h qui se veut soit fun, soit inspirant et qui te donnera plein de conseils, notamment dans la gestion de ton mental et dans ta façon de penser au quotidien. Donc voilà, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse avec donc, cet échange d'Antoine Guillon et je te retrouve à la fin pour échanger dans les commentaires. Allez, bonne vidéo Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qu'on surnomme le Métronome. Son expérience dans l'ultra trail n'a très peu d'égal. Il a toujours le sourire, amoureux de l'île de la Réunion et un palmarès incroyable avec notamment un vainqueur de l'ultra-trail World Tour. Il est aussi auteur, organisateur, animateur de stage. Bonjour Antoine, comment vas-tu Bonjour François, bah ça va super, je suis content que, que tu m'appelles pour qu'on puisse e échanger sur notre discipline parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la petite présentation que je viens de faire oh, bah Je suis aussi jardinier hein. <rire> J'ai vu que ça faisait partie de tes études en préparant l'échange, j'ai vu que tu avais fait des études dans le, dans le domaine. Ouais en fait j'avais commencé ouais, dans l'horticulture et il me fallait quelque chose euh, en, en extérieur surtout quand j'ai terminé mes, mes études quand j'étais jeune. Et voilà je me suis lancé dans l'horticulture, ça m'a permis de travailler à l'extérieur, j'ai été euh, élagueur pendant quelques années et avant de, avant de changer petit à petit. Mais effectivement j'ai commencé à l'extérieur. Et quand j'ai un petit peu de temps, bah je, je vais cultiver un petit peu, on a des vergers et ça me permet de, de faire un petit peu de, de, de culture, avoir les fruits, et pour, pour, pas pour l'année, mais presque. D'accord. Donc tu, tu vis actuellement de, du trail, c'est euh, ta profession, tu en vis bah, Du moins, je sais pas si on peut dire qu'il y a une profession de trail, je me, je me déroule parce que j'ai des, euh, des sponsors qui, qui m'aident pour, euh, pour que je puisse pratiquer le trail. Euh, je suis souvent invité hein, quand je vais aussi à, à l'étranger pour faire des courses donc euh, ça me permet de ne pas trop dépenser pour, pour la discipline et puis en dehors pour vivre, bah, j'écris, euh, euh, j'anime des, parfois des petites conférences où je peux aussi faire des, des stages, des organisations donc, en fait euh, on travaille tout le temps, on ne compte pas ses heures parce qu'avec mon épouse en fait on travaille à deux sur tous ces, sur tous ces sujets et ça nous permet de, de joindre les deux bouts tout en vivant notre passion. Donc c'est c'est plutôt c'est plutôt chouette. Euh, et en fait il faut il faut évoluer avec la discipline parce que elle évolue très vite aussi. Donc on, on est amené à, à organiser des choses différentes, à pas à suivre le mouvement, mais même plutôt à l'anticiper pour parce que on, on écoute, on, on voit ce que les gens aiment, ce que les gens critiquent. Et voilà, on essaye de, de se faufiler dans tout ça et d'amener du plaisir aux gens en se faisant plaisir aussi. Alors, je, je rebondis sur ce que, ce que tu viens de dire. Tu, tu parlais de, que ta femme t'accompagnait sur, sur de nombreux trails. On voit souvent dans, sur les vidéos qu'elle fait partie de, de, de ton assistance personnelle. Euh, comment est-ce que tu apprécies euh, son, son, son soutien dans, dans ces moments-là et -ce que, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui, qui font comme que fait ta femme qui accompagne les gens Quel soutien mental peuvent leur exemple, apporter aux coureurs bah, Déjà, avant même, avant même l'événement, c'est toute une organisation, c'est de l'anticipation. Euh, à la base, c'est euh, surtout aimer euh, ça à deux. Euh, si dans un couple, il y en a un qui pratique l'ultra, euh, enfin, qui est très chronophage et qui, et qui, et qui aussi euh, amène à dépenser pas mal d'argent, euh, ça va pas parce qu'on euh, peut pas s'entendre. Il y en a un qui est frustré parce que l'autre est absent, l'autre qui est frustré parce qu'il profite de belles choses et mais il est seul. Donc à la base, je pense qu'il faut surtout c'est déjà bien s'entendre, euh, partager cette, cette discipline, c'est idéal. Euh, ensuite, euh, bah, ce qui est chouette, c'est que c'est une anticipation. Je disais donc euh, on va préparer euh, à deux euh, un événement euh, et, et ensuite bon bah on, sur le moment qu on en, quand on court. Euh, être assisté, ça consiste à, à, à retrouver sur des points euh, de, de l'aide euh, pour l'alimentation, la, pour, pour la logistique, euh, pour être euh, rassuré aussi, euh, ça, ça permet de, de, de, de, de se remettre sur pied si par exemple on a une grande phase. Euh, entre deux points éloignés, où ben on a un coup de mou, il, il y a un pépin, on en connaît tous, on travaille. Et là, c'est bien d'avoir la personne qui, qui, sur place, va aider à, à améliorer immédiatement la situation, plutôt que d'avoir quelqu'un qui, qui veut bien rendre service, qui peut être quelqu'un de la famille, qui est là, qui va essayer vraiment de d'apporter son soutien mais en fait qui, qui n'a pas d'expérience, qui va voir le coureur en mauvais état et qui va lui, lui dire « Oh, il vaut mieux peut-être que tu arrêtes parce que vu la tête que tu as, <rire> tu fera pas le double. » Voilà donc c'est aussi euh, un partage, euh, c'est l'apprentissage aussi parce qu'on fait des, des erreurs au début et puis après c'est surtout du bonheur hein, parce que euh, quand on est sur une très très longue distance et, et qu'on est aidé, c'est assez chouette. Hein. Bah, c'est vrai que je l'ai constaté sur mon dernier Ultra, là, quand euh, on voyait les, certains coureurs qui n'avaient pas d'assistance, ben, c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile pour eux quand ils arrivaient au ravitaillement par rapport aux autres qui, avaient déjà, qui étaient déjà tout prêts. Voilà. C'est euh, que que de... euh, enfin, voilà, quelque chose à bien préparer et à bien, bien. Euh, briefer la personne. Euh. Oui. Et, tout à et, fait. Euh, et donc, en conseil, tu me demandais un conseil euh, pour des personnes qui, qui, qui souhaitent euh, ou s'entourer de... de d'assistant ou au contraire d'assistant qui cherche à aider. Euh, ce qu'il faut euh, je pense euh, c'est être bien conscient de la difficulté hein, de, de, de ce rôle parce que autant le coureur parfois peut, peut mettre euh, 4 heures et lui lutter par long, autant pour l'assistant 4 heures ça peut être extrêmement long si la jonction est rapide euh, il faut vraiment bien étudier le parcours à l'avance pour savoir euh, quels sont les grands temps morts pour pouvoir profiter aussi parce que c'est chouette, c'est un voyage pour le coureur, mais il faut aussi que ce soit un voyage pour l'assistant. C'est important. Pour que l'expérience elle, elle se renouvelle et pas que ce soit une fois, puis dire « Oh, ça va ton truc ?» <rire> Je fais ma claque. Hein. Il faut, ça soit un plaisir pour tout le monde. Et sur les grandes épreuves, moi ce que je conseille c'est de s'entourer de, de plusieurs personnes, faire une assistance à plusieurs en copains, c'est beaucoup plus agréable. Et ça permet aussi de, de, de limiter la, la fatigue, de se relayer pour les parties de nuit, pour assurer en sécurité, parce qu'il y a dans l'assistance, parfois, il bah, y a des accidents. Euh, on s'endort au volant, on fait des conneries. Mmh. C'est vrai que finalement, l'ultra-trail, c'est un sport solitaire, mais dans ces conditions-là, ça devient presque un sport d'équipe. Tout à fait, ouais, c'est mmh. beaucoup dans le partage. Et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant quand euh, on le fait à plusieurs, euh, que ce soit avec des copains ou que ce soit avec son assistante aussi, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Euh, du coup, euh, là, on, on très récemment, il euh, y a eu une actualité qui a, qui a beaucoup fait parler d'elle. Euh, et qui, dont toi tu as été victime, c'est l'erreur, le, le défaut d'aiguillage sur, sur la diagonale des fous oui. euh, et euh, le, sur le Madère Maxi Race que tu as parcouru euh, le week-end dernier euh, par rapport à la date où on enregistre, il y a une semaine. Ouais. Oui. Euh, donc du coup ça fait deux erreurs de, de parcours pour toi en peu de temps. Je voulais savoir comment est-ce que tu, euh, tu avais géré cette situation, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est très frustrant, surtout que, euh, comme tu es surnommé le, le métronome du, euh, de lultra trail tu prévois et tu es capable de prévoir tes temps euh, de façon très efficace. Je voulais savoir comment est-ce que mentalement tu avais pu gérer et remonter la, la pente mmh. euh, dans ces situations-là euh, ouais, effectivement, c'est un coup dur hein, sur le moment parce que euh, on s'attache à vraiment bien se préparer. On imagine bien à peu près ce qu'on peut, qu peut faire. On est dans on est sur le moment, tout va bien. Et puis, il y a, y a un instant où alors ça peut être de la malveillance, ça peut être un mauvais balisage, ça peut être une erreur personnelle. Et là, on se retrouve sur un mauvais sentier. En général, quand c'est une erreur personnelle, c'est très court parce que si on, si on quitte un sentier... Euh, il n'y a pas de balisage, moi au bout de 200 mètres, je fais demi-tour, c'est rapide, c'est des petites erreurs de 2, 3, 4 minutes. Euh, après, quand c'est mal intentionné, ça peut, ça peut être la cata, hein, comme c'était le cas à, à La Réunion, là on prend 50 minutes dans les dents, donc on est hors course, hein. on sait que de toute façon on ne gagnera pas la course, c'est clair. Euh, alors qu'on vient quand même pour ça, on a, on a toujours beau, euh, beau dire, oh, je vais essayer de faire le mieux possible, l'essentiel c'est d'arriver. En fait, intérieurement, ce qui compte, c'est de faire le mieux possible. Hein. Et là, d'un coup, euh, bah forcément, euh, l'objectif qu'on a préparé depuis des mois, euh, voire plus, euh, bah, ça s'écroule. Donc, euh, mettre le clignotant, euh, c'est la réaction de pas mal de coureurs parce que ça fait un trop gros coup au moral. Et puis, euh, la somme d'efforts euh, qu'il faut produire pour euh, rattraper euh, l'erreur, euh, on se la représente et on sait très bien que c'est impossible. Donc, il euh, y en a qui baissent les bras. Et puis après, si on arrive à se remotiver, à se dire « bon, mais tant pis, je ne pourrais pas faire ça, ça et ça », il faut euh, un autre objectif. Donc on se met notre objectif tout de suite en tête, et puis surtout après on fait bloc pour éviter d'être assailli de, de questions, enfin de, de, de pensées négatives. Et le plus difficile c'est ça en fait, c'est de résister aux pensées négatives, parce qu'on euh, ressasse « ah si putain, ah si j'avais pas fait ça, ah non non, non ». Ça, c'est très très, ça, ça, ça bouffe de l'énergie. Euh, et puis, euh, il y a un moment, on en a simplement marre. Et puis, on attend que d'autres personnes disent oh, Oui, oui, c'est vrai, c'est dur, tu devrais arrêter. Et puis là, on, en, on stop. stoppe. Donc, la difficulté, c'est de se remettre en objectif. Donc, moi, je m'en étais remis un c'était d'arriver dans les 15 premiers pour la diagonale des fous. Parce il y a un challenge euh, où on marque des points quand on est dans les 15 premiers. On dit Bon, j'aurais au moins ça. Donc j'ai tenté de, de remonter euh, assez tranquillement et puis finalement non j'ai laissé trop d'énergie. Euh, et donc le deuxième coup dur pour moi c'est d'avoir explosé dans ma fat à euh, 80 km de l'arrivée. <rire> donc j'en ai fait juste un peu plus de la moitié. Ouais. Et euh, voilà la difficulté c'est on, on part, tout va Donc on, on y repense, on part tout va bien. On, moi je pouvais mettre 24 heures, je peut-être dans le top 3, enfin top 5, top 3, je sais pas. Et puis là, je me retrouve euh, complètement à euh, Là, après, il faut se trouver des bonnes raisons de, de, de terminer. Et c'est difficile aussi. Donc, euh, et là, l'assistance extérieure m'a pas mal aidé. Tout le public m'a beaucoup aidé aussi. De hein euh, savoir aussi que tous ceux qui me suivent sur le, sur le net aussi euh, sont là il dire « Ah, Antoine, vas-y euh, » Ça, ça m'a aidé à franchir un cap. Donc, en fait, il faut à un moment euh, prendre du recul. Euh, et se dire que si on, si on est client autant, bah c'est la solution de facilité, c'est sûr. Sauf que le lendemain, inévitablement, euh, quand arrive l'heure où on sait qu'on serait déjà arrivé, euh, bah on va regretter, on va dire, oh, j'aurais dû y aller, même en marchant, je pouvais. Ou... parce qu'on est toujours capable, à notre niveau, d'arriver au bout C'est ouais. évident, il suffit d'aller beaucoup moins vite. Par contre, il faut aussi accepter que ça dure très longtemps, des choses auxquelles euh, on n'est pas habitué. Euh, c'est tout. Il faut, il, faut, il faut accepter ça. Et, mais c'est très dur. Oui, bah, j'imagine, ouais. c'est vrai que quand on part avec un objectif comme ça de, de performance, bah, se retrouver contraint par une cause extérieure, c'est quelque chose qui peut être très frustrant et mmh. on a peut-être tendance aussi à en vouloir un bah, peu à, à, à, à toute la Terre, quoi, à, aux autres. Donc ce n'est pas de sa faute, euh, voilà. Et là, le discours interne, justement, en préparation mentale qu'on utilise beaucoup, joue énormément la capacité à faire le, de, le dessus, en fait, de, de, cette, de ce discours interne qu'on se donne, et puis de, ces, de ces, toutes ces excuses qu'on qu se donne. Alors, je voulais te demander euh, si tu croisais quelqu'un euh, qui, euh, qui était dans, dans le mal, comme ça, qui psychologiquement en course, donc il n'est pas dans limite au niveau des barrières horaires, il n'est pas blessé, il est juste dans un coup de moins bien. Qu'est ce que tu lui dirais pour lui remonter le moral bah, Déjà en général le coup de moins bien il est souvent associé à, à une, une grosse baisse de régime et souvent euh, la personne n'est plus assez lucide pour simplement euh, manger. Euh, la première des choses souvent c'est de voir si tout va bien, si c'est un problème d'estomac euh, Là c'est un petit peu plus compliqué, il faut, faut, faut vraiment se poser. Euh, si souvent euh, c'est simplement il manque un petit peu de sucre pour retrouver un peu la lucidité, réfléchir par lui-même. Donc déjà la première chose c'est ça, c'est de, de faire le point à voir tout de suite si est ce qu'il qu a mangé depuis très longtemps ou pas. Euh, et là à ce moment-là déjà la première chose c'est ça. Si tout va bien, mais c'est simplement euh, oh non c'est trop dur, ça va être trop long. Non il faut dire euh, on est là pour une aventure. Euh, il, va, il y a des rebondissements dans le travail, il y a des phases euh, où on n'est pas bien. Et, le corps euh, pour x raisons a euh, un, un, un, un gros coup de nuit. mais après dans l'ultra dans ce qui est chouette c'est que ça, re, ça revient on a des phases après d'euphorie euh, quelques heures après donc euh, il, faut, euh, il faut faire le dos rond et attendre que ça passe c'est ça en général que je conseille c'est d'attendre parce que de toute façon ça va passer prendre un rythme plus cool en profiter pour, euh, pour s'alimenter si sur le moment ça ne fait pas effet ça ferait effet plus tard et, et ensuite bah, euh, patienter, patienter et... Et puis euh, s'ouvrir aussi à l'extérieur, parce qu'en général, les parcours sont beaux. Donc s'ouvrir, profiter pour regarder le paysage aussi, pour euh, se motiver avec, euh, avec l'environnement aussi. C'est important. Et puis et la fierté qu'on aura au bout d'avoir terminé, même si on n'est pas dans l'objectif, si on en est éloigné, euh, pour soit à la diagonale, d'avoir fini même en, en 29, 29 heures, je crois, et quelques. Euh, bon, bah, peu importe le temps, je suis arrivé et c'est pas mal, parce qu'on marque des points mentalement pour la prochaine. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on qu remarque souvent, ça, le, cette histoire de, de cycle, euh, mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, croire que ça ira mieux alors qu'il nous reste, comme tu disais tout à l'heure, euh, peut-être le double de la distance qu'on a déjà fait, bah, de se dire que bah, ça ira mieux tout à l'heure, alors que logiquement, la, pra, fin, de façon pragmatique, si on n'a jamais vécu ça, on ne peut pas se dire que ça ira mieux euh, tout à l'heure tant qu'on ne l'a pas vécu et c'est pourtant, pourtant très très très très vrai. Alors, euh, donc, il y avoir des difficultés comme là j'ai vécu en Croatie cette année, euh, j'ai eu un coup de froid euh, en altitude avec de la neige, ce qui n'était pas prévu, J'étais pas assez équipé en fait, et bah, musculairement j'ai trinqué et donc ça je l'ai payé en fin de parcours, moi là c'est jamais revenu, les jambes les, les ne voulaient, voulaient plus, je ne pouvais pas dépasser 7 km heure, Bon ben voilà, ma limite a été là et j'ai fait que cette limite. Alors nous tout le partout, hein. wow. c'était plat, nous étions le vraiment c'était <rire> chiant, mais bon, attends, on va tant pis, on fini comme mm. ça. Ça ne revient pas, mais ça n'empêche pas d'arriver n'empêche pas de finir. Bon, euh, j'ai lu dans ton, dans ton livre que je présente ici euh, le plaisir de courir sans contrainte euh, que tu, utilisais, tu avais utilisé notamment pour le pour le tort des géants. Euh, la, la technique de l'imagerie mentale pour, euh, pour ton entraînement. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, euh, même dans les trails qui sont plus courts <rire> je, je mets des guillemets parce que le temps des gens c'est quand même une distance que tu n'es pas l'habitude de faire, c'est plus sur des distances de 160, 170 km km/h km euh, Et je voulais savoir si tu utilisais aussi l'imagerie mentale même pour ces distances-là dont tu as l'habitude et si tu pouvais nous dire en quoi consiste, enfin, quelle méthode tu utilises d'imagerie mentale pour préparer tes objectifs En imagerie mentale, euh, c'est surtout de la projection sur, euh, sur, sur les travail classiques, c'est plutôt de la, la, la projection sur le, sur le parcours que j'ai étudié euh, à l'avance, ça, ça va se limiter à ça plutôt, euh, essentiellement. Après, euh, maintenant c'est une, une distance que je maîtrise bien, donc, euh, je n'ai pas vraiment recours à, à une préparation mentale euh, particulière maintenant. Euh, après, euh, pour ce qui concerne une le des géants, là, l'imagerie mentale, ça va, être, euh, ça va être autre chose. Ça va être euh, la recherche de, de moments euh, plus, plus apaisants, plus rassurants. Et à ce moment-là, je vais euh, effectivement me remettre en, en mémoire des images qui qui m'apaise, alors pour moi c'est voir, c'est pas des images de la mer euh, qui me sortent en fait de, de l'instant. En fait je suis plus sur l'instant sur vraiment présent, je me projette sur autre chose qui vient euh, me divertir et, et euh, me faire prendre du recul par rapport à la situation qui peut être, euh, qui peut être difficile. Là je vais me servir plutôt, euh, plutôt de, de ça, quand, quand je suis dans l'instant. Euh, mais auparavant, euh, ce dont je vais me servir c'est la préparation mentale en imagerie, c'est... Euh, c'est me visualiser sur le parcours. Je vais vivre le parcours à l'avance euh, en me voyant étape par étape en, avec les images que j'ai pu récolter sur le net, hein, sur des vidéos, sur, euh, avec des récits courts que j'ai pu imaginer dans mon imaginaire. voilà, Je, je me fais le parcours euh, et j'essaye d'anticiper sur telle partie qui est difficile. Ben là non, au contraire, euh, ce sera assez facile, je vais, je vais baisser mon rythme, je vais... Euh, je vais bien respirer dans les grandes ascensions, je vais euh, en profiter pour manger quand ça va descendre tranquillement. C'est un peu ça l'imagerie que, euh, que je vais faire. Ça je l'ai fait euh, la avant. Ce qui fait qu'une fois qu'on est sur l'instant sur présent, euh, ces choses-là elles, elles ont été utiles parce que euh, ça permet d'avoir comme une impression de déjà vécu. Et, et c'est assez rassurant, ça, ça évite, euh, euh, du moins ça, ça limite euh, les, les surprises. Moins il y a d'inconnus et plus c'est facile. Oui. C'est un peu ça. Alors, il y a des courses. Bon, la diagonale des fous, je, je fais toujours. Hein, le, le, comme c'est un parcours que je connais très bien, j'en profite. Hein, je l'ai bien, bien en tête. Sauf, bien sûr, là où je me suis trompé. <rire> c'est ce que me diront les autres. C'était du thérapeutique, je précise. que là, on n'a pas le droit de faire des recos. Donc, euh, je ne savais pas. Mais euh, pour ce que, en tout cas, pour ce que je connais, euh, je me fais une préparation, une prévisualisation du parcours. Et ça aide beaucoup parce que ça met d'une part euh, en condition et euh, on, est, on est prêt vraiment à attaquer l'objectif. Et puis après, quand on est sur place, ça, ça, ça permet de d'être vraiment sûr de ce qu'on a à faire, euh, sur de là où on est aussi, et les personnes sur lesquelles on peut compter aussi, qui vont être là, là et là. c'est assez intéressant. D'accord. Euh, J'ai vu que tu, tu, tu pratiquais également l'apnée. La euh, je ne sais pas si tu pratiques toujours, euh, c'est une discipline que j'ai aussi fait dans le cadre de la chasse sous-marine. Euh, et c'est vrai que cette, cette pratique de l'apnée demande une, une gestion du, du mental qui est, qui est quand même très importante. Est-ce que tu y retrouves des, des similitudes dans, dans la préparation mentale, dans la gestion du mental dans l'apnée et dans l'ultra-trail Ouais, je pense parce que ça, ça donne de la, de la confiance en soi, euh, du moins de la maîtrise, de, de, de la maîtrise du corps. Euh, et puis l'apnée apprend à détecter des euh, signaux avertisseurs. De, quand on est en manque d'oxygène, euh, d'abord il y a des sensations. Euh, après il y a une défense de l'organisme pour euh, rechercher de l'air. Tout, toutes ces choses-là, on les retrouve finalement dans l'Ultra, à d'autres échelles. Mais on les, on les retrouve et je pense qu'après on, on a une analyse plus fine euh, des, des petits soucis euh, en course. Et qui permettent de, de corriger le tir plus rapidement à mon avis il y a ça ensuite au niveau mental bah, ça donne une force je pense supplémentaire parce que l'apnée c'est une, bah, une préparation, euh, une préparation pour euh, s'oxygéner, euh, une préparation, on se projette sur la difficulté qu'il va y avoir à un moment hein, il va falloir lutter, euh, si on veut faire de l'apnée la, de longue, hein, pas de l'apnée juste pour faire de la chasse sous-marine parce que là on évite de faire d'hyperventilation, on ne se met pas en danger, bien sûr. Mais quand on essaye de vraiment faire un, un chrono euh, en retenant sa respiration, ça demande donc une préparation euh, mentale, un peu, un peu yoga, hein, moi c'est ce que je faisais, euh, une hyperventilation précise et ensuite bah, une lutte contre le manque de Donc ces choses-là font qu'après, en trial, il y a je crois, euh, beaucoup plus de facilité parce qu'on va relativiser par rapport à, à, à la difficulté. Enfin, c'est plus difficile je trouve de faire de l'apnée que, que l'acte de courir c'est moins traumatisant de, de courir enfin je trouve que c'est contre nature de ne pas respirer tandis que qu'en en travail ben, on, on respire pour avancer c'est différent je pense que c'est un atout de, c'est vrai qu'en en apnée, quand, euh, ben, quand, du coup, quand on ne respire pas, notre cerveau nous envoie tout de suite une information comme quoi il ben, faut bien respirer, parce que c'est ce qu'il ce qu est fait, prévu pour, de faire, alors que notre corps peut encore tenir, mais oui. notre cerveau nous indique le contraire. C'est un peu similaire avec lultra trail, notre corps peut encore avancer, mais au bout d'un moment, notre cerveau il nous dit « bon, t'es gentil, mais… <rire> <rire> » C'est sûr voilà, c'est souvent le parallèle que j'y faisais. Euh... Vrai que, par contre, on, on a fait le, le, le, le corps gagne, hein, parce qu'il euh, y, oui. oui. y a un moment, toute notre bonne volonté, il y a un moment, il faut respirer. Exactement. Par <rire> contre, Ray, on arrive quand même à repousser à la limite, il veut vraiment arrêter, et même parfois on s'arrête, mais on repart. <rire> <Oui>. <rire> Où est la limite d'ailleurs <rire> Quand, quand tu te prépares pour un, un trail on parlait de, de, de l'apnée, de, de, la, de la routine d'avant une, une, un chrono, avant une performance, avant un départ de, de trail est-ce que tu as une, une routine, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes bien faire pour te mettre dans, dans de bonnes conditions et pour peut-être gérer ton stress, pour, pour te mettre dans les meilleures conditions possibles avant, avant une, grosse, une grosse épreuve Non, en fait, de moins en moins. Vraiment, je, je fais même même je me surprends à, à plus m'en occuper du tout, euh, l'Utra fait vraiment partie de, de, de moi, bah, à tel point que quand je vais sur des épreuves, euh, maintenant euh, je me dis, voilà, oh il faudrait peut-être préparer le sac, on est à quelques heures hein, du départ, euh, je ne sais même pas si j'ai fait quelque chose de particulier pour mon alimentation, je réunis mes affaires, surtout, en fait ce que je fais c'est que j'imprime la liste du matériel obligatoire que va demander l'organisation pour surtout rien oublier, comme ça, ça s'est préparé à la maison avant de, avant de partir sur, sur place. Puis après, euh, oui, quelques heures avant, je vais, je vais mettre tout ça dans le sac et puis terminer. Mais non, non, rien du tout, aucun stress. Rien du tout, quoi. C'est devenu une routine. C'est l'habitude, en fait. Ouais, c'est l'habitude. Auparavant, ce que je faisais, je m'appliquais surtout à ma recherche glucidique parce que je disais, bon, bah, surtout, c'est l'énergie qui est importante. Donc euh, je respectais un protocole, 4-5 jours avant, surtout du riz, etc. Enfin bon, je respectais mon protocole et puis je me sentais plus en confiance pour le départ. donc ça, je dis, bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis entraîné, j'ai bien mangé, j'ai tout mon matériel qui est réuni, bon, il n'y a plus qu'à. Euh, Aujourd'hui, c'est surtout préparer avant le parcours pour voir si je peux avoir de l'assistance ou pas. Euh, parfois même on décide de ne pas en faire. Hein mon épouse veut courir là comme à madère elle faisait une des, un des formats donc euh, du coup j'ai tout fait tout seul euh, sur le parcours euh, c'est juste ça qui est à définir euh, sur les gros gros événements avec euh, avec euh, un bon challenge je fais une bonne pré visualisation mentale pour tout optimiser mais sinon je m'en tiens qu'à ça hein, après euh, vraiment plus rien de spécial d'accord euh, tu fais partie de ces de ces coureurs qui ont euh... Une grosse, grosse saison quand même, Il a, tu fais beaucoup de courses dans, dans l'année. Euh, combien d'ultra tu fais euh, tu fais par an Et euh, je voulais savoir si tu avais déjà eu, euh, durant ta, ta carrière d'ultra trailer, une lassitude euh, dans, dans ta pratique. Alors, euh, là actuellement, là c'était une saison, par exemple 2019, avec, avec moins de courses. Euh, J'avais beaucoup misé sur la diagonale, donc euh, je m'étais freiné euh, sur les compétitions. Donc là, j'ai fait euh, que 7 ultras, on va dire voilà, que 7. Mais normalement, j'en fais 9, euh, 10 euh, des, des formats. Minimum, minimum, minimum c'est 80 km. Euh, ça dépasse toujours 100, 100, 160, etc. Euh, voilà, ça c'est mon format. En fait, toutes les 5-6 semaines, je fais, un, je fais une course, en gros. C'est des cycles que je peux tenir assez facilement. Alors, bon, parfois, ça veut dire que je peux en faire... Euh, deux de suite en trois semaines et puis après j'ai une plage d'un mois et demi de, de préparation. La moyenne c'est 5-6 semaines. Euh, la lassitude, ouais, je commence à en avoir. J'en ai partout en fait. J'en ai dans, dans mes terrains d'entraînement, euh, que j'ai répété des, je sais pas, des centaines, des centaines de milliers de fois. Et puis euh, des compétitions euh, une, lassitude, une lassitude, ouais, un peu de, de l'évolution du travail je crois que ça, ça m'emmerde pas mal honnêtement ouais, ça m'embête ah ouais. euh, ça m'embête parce que j'ai connu le trail donc il y a presque 20 ans c'était l'aventure euh, les personnes qui, qui se lançaient dans le trail c'était des personnes qui voulaient quitter, euh, quitter la route ou, ou qui trouvaient que c'était sympa de courir dans la nature aujourd'hui euh, je sais pas quel est le pourcentage mais je pense qu'on a un énorme pourcentage de personnes qui se présentent sous les trails juste par reconnaissance, par besoin de reconnaissance, pour choper un t-shirt et dire j'ai fait ça. Moi ça ne me viendrait jamais à l'idée, par exemple, de porter une, un t-shirt ou une veste finisher euh, dans la rue ou même sur un autre trail. Je n'ai pas besoin de ça pour, euh, pour me sentir euh, bien. Aujourd'hui, c'est la course au trail reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il y a des, je pense, des organisateurs qui, qui partent sur des très, très grands formats, parce que plus on va satisfaire l'ego des, des gens, plus on est sûr d'avoir beaucoup de monde. Euh, mais voilà, ça c'est une forme d'évolution qui, qui me lasse. Alors je pense qu'effectivement actuellement euh, je me sens un peu plus rebelle du trial vois <rire> J'ai besoin d'autre chose. Mais c'est peut-être lié à mon âge aussi, hein. Parce que là maintenant je vais avoir une cinquantaine d'années. Enfin, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Euh, peut-être que ça fait partie de l'évolution aussi avec l'âge, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a du changement dans le trail euh, Je le pratique depuis longtemps et je suis effectivement lassé. Donc euh, j'ai j'aime beaucoup courir, donc je, vais, je continue, euh, mais j'ai besoin d'autres formats, euh, d'une approche un peu différente, où on peut retrouver euh, plus de, de, de partage, d'échange avec les, les, les pratiquants, euh, du parcours euh, moins aseptisé aussi, euh, pas trop de bling autour, euh, c'est un petit peu ça dont j'ai besoin, alors de temps en temps ça fait du bien de se remettre dans la foule, hein, de, et puis c'est en général là qu'on a des gros challenges à, à relever, mais ouais, ça, je, je, je sens que je change, euh, les choses changent et je change aussi. Alors bon, bah, j'essaie de m'adapter pour, pour trouver de la motivation. Surtout ce qu'il faut, c'est trouver. Euh, la motivation, c'est ce qui nous fait avancer. Donc euh, bon, euh, je ne suis pas idiot, donc <rire> je, je change mes terrains d'entraînement. Je me déplace davantage pour, euh, pour trouver du, du renouveau. Euh, là, je viens, de mettre en, je viens de faire un test, là, une sortie ouverte à tous, un certain entraînement, par chez moi. Là j'invite les coureurs à venir simplement s'entraîner avec moi, ça je pense que je vais le renouveler pas mal et dans différents endroits de France pour partager avec les autres. Puis si je peux apporter un peu de conseils, ben, je lui apporterai un peu de conseils. Voilà ça et puis euh, des, des organisations différentes, des défis là j'organise avec euh, pas que du trail, du trail et puis de la via ferrata, du canyoning, de, de Via Cordata, du rappel, des choses comme ça. Voilà qui, des choses... Qui, qui font qu'on peut s'éclater euh, un, peu, un peu différemment en mettant un petit peu de côté le chrono, et puis euh, sans chercher un classement, euh, ni un, une veste finisher, qui en général n'a pas de manche d'ailleurs. Et... <rire> C'est vrai. <rire> euh, donc du coup, je note que tu vas venir nous rendre visite en Bretagne. <rire> C'est possible. Ben, ce serait avec plaisir. <rire> euh, du coup, est-ce que tu as une... Euh, c'est vrai que ce, bon, le week-end dernier, j'étais sur, sur l'ultra du, du Ménestral. Mm -hmm. C'est un, un tra, ultra qui avait lieu du coup, pour les 20 ans du Ménestral. Et c'est un trail qui, euh, qui a été euh, un petit peu critiqué euh, parce que c'est la première fois qu'ils le faisaient. Ils ont mis des barrières qui étaient assez euh, euh, élitistes. Enfin, ce n'était pas euh, vraiment hard, hard mais c'était plus hard que ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que, est que finalement ce ne serait pas euh, la solution pour euh, justement rendre le trail un peu moins bling bling comme tu disais Ouais, bah l'exemple c'était quoi par exemple d'ailleurs en air, euh, kilométrage, distance C'était euh, entre 6,5 6, km/h à peu près sur ouais. un trail qui avait, donc, euh, faisait 104 km et 3003 de dénivelé avec énormément de boue. C'est la particularité du trail, la boue. Ouais, ouais, ouais. Ouais c'est sévère, c'est vrai, ça change, ça change d'ordinaire. Ouais. Euh, ouais, ouais, on ne peut pas nier, hein, c'est plus sévère que d'habitude. Ah, ça fait une ration qui fait courir, hein, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de temps pour euh, pour papoter, ni pour sortir son téléphone pour dire, ça euh, chérie, je suis là, euh, j'avance, c'est chouette, c'est fou ce que je fais. Euh, parce qu'il y a ça aussi hein, dans le travail, hein. <rire> Là Quand je me suis promené j'ai rattrapé des, des coureurs du, du, du peloton, un hein, plein, euh, ouais avec leur téléphone, mais qu'est-ce qu'ils font On est dans la nature, il est dans les bois en train de... téléphoner ah dans téléphone. ouais, ouais, ouais, j'en suis là, c'est dur. Non, c'est nul ça. C est... C est... Ça empêche d'avancer. Donc, euh, ouais, je crois que c'est pas mal. Alors, il ne s'agit pas de le généraliser, mmh. mais je pense que c'est pas mal euh, à condition d'afficher que ça va être difficile, hein, parce qu'il mmh, faut avertir les gens. Euh, mais je pense que c'est pas mal, parce que du coup, euh, ça oblige aussi à, à se prendre en main et à s'entraîner correctement pour arriver au bout de l'objectif d'une manière plus sportive parce qu'après euh, c'est vrai que il y a quelque chose qu on, qu on, qu on, que tout le monde évite de dire euh, c'est que euh, les coureurs sont des randonneurs ah, ça fait pas plaisir si on dit à quelqu'un oh bah, il a fait le travail il a fini une KMB en, en plus de 40 heures c'est un randonneur oh, si on dit ça ça fait pas plaisir évidemment non. ça touche l'ego de, de la ouais. Mais il faut quand même être conscient, être conscient. Moi, quand je me suis paumé de la, dans, la, dans la diagonale, euh, bon, je me suis tombé à 50 minutes. c'est pas non plus gigantesque, hein, euh, à 20 bornes. Donc, quand je ressors sur le chemin avec les copains, on est dans les 400, sur 2600 participants. Quand on sort du chemin, tout le monde marche, sur du plat. Bah, désolé, mais il euh, y a un truc qui ne va pas, quand même. Mmh. Ça, Et, mais... Et ça, c'est 400 coureurs sur 2600. Alors, qu'est-ce que ça donne plus loin C'est un souhait de, de la part des organisateurs de la, de la Réunion de, de le rendre très, très, très accessible, parce que je crois que oui. la moyenne, elle est à 2 km, kilom... enfin la barrière à 2 km h quelque chose comme ça. On a ouais. 66 heures pour le faire. Euh, c'est un vrai souhait de la part des organisateurs. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ça ouvre la, la voie à des gens qui se disent « Bon, 2 km h oh, j'ai peut-être pas forcément besoin de me préparer beaucoup plus que ça et ça... c'est vrai que du coup, ça, ça... Ouais, pourtant c'est très dur. C'est très, <rire> ouais, ouais, ouais, très dur parce que ça, ça, ça fausse en fait les données, on dit oh, oui à euh, 4 km heure c'est pas dur, mais bien sûr que c'est dur à 4 km heure, ça veut dire qu'il faut courir normalement quand c'est plat ou que ça descend, après faire ce qu'on qu peut quand ça monte, mais après il faut prendre du temps pour se ravitailler, pour se changer, parce que euh, euh, bah, à ce niveau-là, on a besoin de plus de temps de, de, pour se restaurer et pour se faire soigner aussi, parce qu'il y a plein de petits bobos. Et tout ça, ça fait que le temps, le temps s'accumule. Et puis finalement, les barrières qu'on croyait être larges ne bah, sont plus plus tant que ça. Donc, euh, je pense que ce serait pas mal, effectivement, de resserrer un peu les barrières sur certaines épreuves, euh, juste pour faire prendre conscience que euh, bah, le, le, le trail c'est un sport où on court et où on marche vite quand ça monte et on doit analyser la trajectoire pour ne pas perdre de temps et surtout pas une épreuve où on sort son téléphone pour, pour raconter sa vie et c'est pas ça et euh, je pense que euh, effectivement ça pourrait changer un petit peu euh, un petit peu l'esprit euh, qui, qui, qui arrive maintenant sur, sur ces épreuves c'est quelque chose que tu regrettes ça, la, la, la mentalité euh, d'avant le fameux enfin, esprit trail? Ouais. Oui, termes, termes. Ça, ouais. ça a énormément changé et moi j'ai été organisateur aussi avec la 6666, j'ai vu l'évolution en 10 ans et non, il y a un moment j'ai dit je ne m'y retrouve plus, donc j'ai arrêté l'organisation. Que... Ah tu, Je croyais que tu faisais encore partie, euh... c'est récent alors Cette année oui, on a fait la dixième et de la dernière édition. Ouais. D'accord. Et on la remplace justement par une course euh, euh, qui n'est pas une compétition, hein, sans dossard, sur trois jours. Euh... Non, sur deux jours, dans le, dans le massif pareil, mais euh, découverte euh, et avec d'autres sports que le, que le trail. Hein. D'accord. Je pourrais aussi participer, me joindre, me joindre au courant. Hein. J'ai besoin de cet échange aussi, et pas de me retrouver enfermé dans un PC course, à, à gérer euh, du matin au soir euh, des personnes qui se sont égarées, qui ont des problèmes, des conneries parce que tu vois, cette année on a organisé une course et qu'il y a une rêve partie qui s'est installée sur le parcours. Enfin, Ouais. C'est une grosse galère, et <rire> non, c'est pas ça. Tu n'as plus envie de ça, quoi. Attends. Mais c'est vrai que j'ai vu que tu es, enfin, j'ai senti un petit peu, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, et j'ai vu une publication qui a, qui a fait beaucoup de bruit, où tu as beaucoup critiqué le, le, le matériel qui devenait ah. bling bling très cher, et euh, la course à l'équipement qui n'était pas forcément toujours plus performant. Ouais, euh, ça, ça, ça. Donc oui, j'ai senti que tu avais ce, un petit peu peut-être ce tournant euh, où tu regrettais un petit peu ce try d'avant. Voilà. Ouais, exactement. Et parce qu'on n'est on est pas plus en sécurité avec les vestes d'aujourd'hui qu'avec les vestes d'il y, y a 15 ans. Hein. Pas du tout. Par contre, le prix de ces vestes-là a doublé, ça, sans problème. C'est pas, pas un souci. <rire> Comme la salade, toi, ça c'est la même chose, ça ne coûte pas plus cher au, de la produire, mais à la sortie coûte deux fois plus cher. Donc, c'est un peu ça, ouais. D'accord. J'ai pu euh, mettre en avant, hein. J'ai ouais. juste soulevé. J'ai fait une remarque, hein, c'est simplement une remarque. Hein, Effectivement, euh, <rire> le matériel euh, prenait trop de place, je pense, pas dans le sac à dos, mais pour trop d'importance, dans le, pas que dans l'utilité, mais un petit peu dans le... Dans le Matu Vu. En fait, ce qui me dérange, c'est que le trial, au départ, c'était une façon d'échapper un petit peu aux contraintes de la société. Et aujourd'hui, le trial, c'est on a amené la société dedans euh, à fond. Ça y est, on a fait des, des trailers des consommateurs. Je fais plein de, de stages. Je vois des gens qui, pendant les stages, parlent de leur montre. Ah, moi, j'ai la nouvelle montre ci, Ah, bah, moi, j'ai la nouvelle montre ça. Ah, bon, la tienne, elle fait pas ça. Si, c'est ça fait comme le nouvel homo de Coluche. C'est la même chose que ça. Et, oh, il n'a pas la nouvelle montre qui fait ça. Bon, bah, le mec il se sent bête parce qu'il n'a pas la montre magique. Bah, du coup, euh, il va vendre sa montre à 600 euros pour en acheter une à 800. Et puis, comme ça, c'est bien. Quoi. Ah, mais Ah C'est pas, pas cool. Mmh. Moi, je trouve que ça, c'est pas cool. C'est pas ça qui va faire courir plus vite, euh, plus longtemps. Hein. C'est vrai que ça, c'est bien de, de, de le rappeler parce que c'est quand on en prend conscience de ça que alors je suis pas hyper bien placé honnêtement pour, pour parler de ces sujets-là en tant que youtubeur même si j'aime pas le mot là euh, parce que justement j'ai la chance de pouvoir tester du matériel dont j'ai pas toujours forcément besoin ouais. euh, mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment justement en fait je me suis fait cette réflexion là à force d'avoir du matériel qui était bah, toujours plus performant grâce euh, à ce statut euh, bah, au bout d'un moment je me suis dit ben bah, ouais j'ai tout ça mais, mais par contre <rire> mes chronos ils <rire> Il bouge pas, ah, hein. pas. Ah, bon. <rire> Donc c'est vrai que ça fait du bien des fois de, se le, de, de le rappeler que, euh, oui, ce euh, <rire> n'est pas parce qu'on a la dernière veste de la marque à la mode que, que ça nous fait avancer plus vite. Non, non. Fois, ouais. encore, Alors, si, si ça nous faisait avancer en, étant, en se sentant plus en sécurité, bah, je dirais ok, mais c'est même pas vrai. C'est qu'on vend des... Je des, euh, des. des enfin, je on le cas de la veste parce que c'est ça qui m'a énervé. C'est euh, d'avoir des vestes qui coûtent pas loin de 300 euros. Et euh, on prend une pluie, hein, une seule pluie, et on est trempé dedans. C'est pas normal. Après, on va dire oui, tu t'es trop couvert, elle de la transpiration. C'était pas du tout de transpiration, ça nous coulait par les manches, ça me coulait dedans. Euh, et puis j'ai testé des, des, des vestes, on en a testé plein. J'en ai eu simplement avec les bretelles du sac à dos. Ça fragilisait la, la, la membrane à cet endroit-là, la partie qui était plus étanche qu'ils avaient mis par-dessus, et pas que la, la matière même. Voilà, parce qu'il y en a qui te vendent des, des, euh, des membranes qui en soi sont pas, pas mal efficaces et qui ensuite rajoutent euh, une, une couche impermeabilisante. Mmh. Et cette couche impermeabilisante, elle est super fragile avec les, les passages de bretelles. En général, les vestes elles s'esquintent là, juste au passage bretelle. bretelles. Vivement, il n'y a rien, puis enfin, visuellement, il n'y a rien, mais en fait, elle, est, elle a et perdu plutôt... la de qualité. Mmh. Bon, pas normal. Enfin, ce serait normal si la veste coûtait 50 euros, pourquoi pas, mais à des prix pareils, c'est c'est quand même pas très normal, enfin, que... Alors par contre, moi, ce que, ce que, ce que j'aime bien conseiller, euh, conseiller aux gens qui, euh, qui me demandent des conseils euh, régulièrement, c'est euh, d'avoir une, une, ce que j'appelle la tenue du super-héros. C'est euh, quand, euh, quand, bah, quelque chose que je fais personnellement, c'est que j'ai une tenue, euh, c'est ma tenue fétiche quand je, me, quand je, je prépare un trail, euh, c'est euh, la tenue de l'événement, c'est la tenue des grands jours. Est-ce euh, est que, est -ce que tu, tu fais ça ou pas du tout Non. Non, moi j'aime bien, c'est ma petite routine d'avant-trail, tu vois, tout à l'heure je te demandais si tu avais une routine, moi ça c'est la mienne et j'aime bien faire ça. D'accord. Euh, du coup, est-ce qu'il euh, est y a des, des conseils que tu entends très souvent donner, ben, comme un peu ce genre de conseils que je viens de donner, euh, et qui selon toi sont des, un, un conseil que tu entends tout le temps et qui selon toi est un mauvais conseil pour, pour les trailers Ouais, je ne sais pas trop, non mais... Voilà, comme ça, ça ne me, ça, ça me dit rien. Très euh... bien. Non. Ça me dit... Euh... Non, là, ça, ça me dit... Il n'y a rien qui me vient, parce que j'entends plein de choses, hein, mais... Euh... Non, ça me parle. Il n'y a, a rien de, de, de, de, fois qui revient, il me semble, de manière récurrente. Non. Comme ça, il n'y a rien qui me vient euh, à l'esprit. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> c'est une bonne nouvelle, c'est rassurant. Voilà. Euh, euh... J'entends pas, pas des. Bon, bah, comment ça fond, puis ça ira mieux, c'est toujours ça que gagné non Ça, on l'entend pas. <rire> non, non, non, non, euh, je crois que, non. Je crois quand même que les gens font vraiment attention, hein, parce que quand on est devant un, une grande course comme ça, en général, il y a quand même pas mal d'humidité, on fait attention. Et euh, la prudence est de mise, hein, en général. Ouais. Après, il y a des erreurs, c'est peut-être des erreurs dans l'alimentation. On en commet tous, de toute façon, des erreurs. Hein, J'en fais toujours. Hein, donc... oui, mmh. euh, Est-ce que tu as eu, euh, dans, dans, ta, dans ta carrière d'ultra-trailer et même peut-être dans ta vie, si tu veux de nous partager ça, euh, un échec ou un échec euh, apparent euh, qui, au final, s'est euh, avéré être euh, un succès C'est-à-dire, je m'explique, ça veut dire que finalement, tu as eu un. Un échec, mais que au final, bah, finalement, ça s'est avéré bénéfique pour toi d'avoir fait cette erreur euh, pour, pour ton pour ton avenir finalement sans euh, que tu t'y attendes à, à première vue. Hmm. Bah ouais, des erreurs j'en ai fait pas mal, hein, donc euh, mais qui m'ont été utiles après. Alors si on d'un point de vue professionnel, euh, non, c'était assez linéaire. Euh, après, dans le, dans le trail... Euh... Ouais, finalement, non, mes premières erreurs, <rire> ça te fait rire, mais mes premières erreurs, c'était encore des erreurs d'orientation. Et puis, 15 <rire> ans après, j'en fais toujours. <rire> non, euh, mes erreurs, oui, les plus grosses erreurs, je dirais, c'était de pour moi, enfin, pour mon organisme en tout cas, c'était de manger trop sucré euh, au départ. Je prenais des gels, je sais je connaissais pas euh, quand je suis arrivé dans le trail. Bon, Les revues disaient qu'il faut prendre des gels, etc. Puis on voyait bien, Athènes a été bardée comme des cartouches, tout pour après. Mmh. Donc je faisais pareil, et hop, au combat. Et puis euh, c'est les gels qui ont eu raison de moi. Capoute dans la montagne, hippo, euh, euh, etc. Donc euh, j'ai réfléchi un petit peu à <rire> comment faire. Et puis j'ai été pas mal conseillé aussi par des personnes qui étaient dans la nutrition. Et puis j'ai changé mon alimentation, j'ai incorporé davantage de. Choses salées, d'abord des choses salées, puis après j'en suis venu petit à petit à, à vraiment à la bascule, à, à virer tout ce qui était sucré et à garder essentiellement des, des choses assez neutres, c'est tout ça. D'ailleurs j'en profite. C'est vrai que j'ai vécu des beaux échecs hein, à cause de ça, hein, à cause du sucre, et au départ c'est compliqué hein, d'aller à l'encontre de, de, de la norme, parce que, Aujourd'hui, ça paraît classique, ça paraît presque évident. Bon, il y, a, il y a ceux qui mangent du sucré, il y a ceux qui mangent du salé, ça se compare. Chacun donne un peu sa version. Moi, je fais comme ça, comme ça, je partage. Mais si on remet ça 15 ans avant, avant, c'était sucré, point barre. Oui, c'est vrai que c'est venu les pastilles, de, enfin, les pastilles de sel, ces choses-là sont venues. Pour... Ah, les pastilles de sel, c'est plus ancien, ça. Hein. ça plus... Ah oui. C'est plus... enfin, ce qui se disait. Alors qu'à priori, ça ne change pas grand-chose, mais ça, euh... c'était déjà utilisé dans pour les courses sur route, pour les courses dans le désert, c'était déjà utilisé. Euh, mais par contre, ce qui n'était pas utilisé, c'était de manger du riz, manger de la patate, manger... Moi, le premier coureur que j'ai vu faire ça, c'était Dawa. D'accord. Ouais. Dawa, je le voyais euh, sur les premières UTMB, il mangeait du riz. Personne d'autre mangeait du riz. Enfin, Peut-être quelques personnes dans le peloton euh, que je ne voyais pas, mais euh, euh, c'était un peu un précurseur. Après, je me suis mis, moi, à la patate douce, c'est une révélation et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent de la patate douce, même des, des, euh, des, des, des vendeurs de bars de, qui incorporent de la patate douce, des farines différentes. Je pense qu'aujourd'hui, on a vachement évolué aussi euh, d'un point de vue alimentation au niveau national, mais aussi au niveau de notre pratique de sport euh, d'endurance. Il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça et aujourd'hui, on a des, des produits très intéressants sur le marché euh, et on peut aussi se faire ces recettes euh, tout simplement. Moi, j'achète juste des patates douces quand je me déplace, j'achète quelques patates douces, euh, du riz et des, des produits japonais aussi, des, des sushis, des moshis, des choses comme ça. Euh, et voilà, ça c'est mon menu en cours. D'accord. Effectivement, c'est vraiment, vraiment le résultat d'échecs auparavant. Donc pour ceux qui veulent suivre un petit peu plus le, enfin, ton, ton, ton programme d'alimentation, t'en en parles, je le rappelle, hein, dans, oui. dans ton livre. Euh, donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai découvert justement cette, cette euh, nutrition à la patate douce dans, ouais. <rire> dans ton livre. Donc, euh, OK. Euh, du coup, tu parlais de, de Dawa, Dawa Sherpa, donc j'invite euh, tous ceux qui regardent le, le, la vidéo ou euh, écoutent le podcast à s'abonner parce que j'ai prévu aussi de faire un échange avec Dawa Sherpa. Ah, euh, donc euh, je suis très honoré de, de pouvoir faire cet échange avec, euh, avec lui. Donc euh, si vous voulez ne pas le rater, n'hésitez ben, <rire> pas à vous abonner. Euh, j'ai vu aussi que tu avais fait euh, le tour de l'île de la Réunion, enfin tu as battu même le record de l'île de la Réunion, donc qui fait, euh, je rappelle, 216 km, tu as mis 20h38. Alors, déjà, qu'est-ce qui t'a pris à vouloir aller sur la route <rire> Et deux, de, pourquoi est-ce que. Enfin, oui, pourquoi tu as fait ce défi-là ouais. et, euh, et autrement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait aidé euh, le plus à, à, durant le parcours D'accord. Alors, ben, ce qui m'a pris de le faire, euh, bon, c'est venu petit à petit. cest les voyages que je faisais sur place pour euh, le Grand Raid, euh, je me suis aussi pas mal déplacé en voiture pour aller voir euh, différents coins, et euh, je savais aussi que euh, il existait un record de ce tour euh, en vélo et en et en courant. Euh, je ça, c'est intéressant parce que l'île est belle, hein, même. Euh, alors, bien sûr, il y a des portions du littoral qui sont très très urbanisées et d'autres où il n'y a pas le choix, c'est que la route que la route. Euh, donc, c'est ce qui peut tout de suite freiner un peu. Premier hein, euh, abord, tout n'est pas jojo quoi. Mais le défi en soi m'intéressait. Euh, J'ai Toujours été plus ou moins attiré par euh, participer à un 24 heures. Euh, et en même temps, j'ai toujours été retenu parce qu'il euh, faut tourner en boucle. Euh, pas sûr que ça me plaise, pas sûr, pas sûr. Euh, et là, bon, il s'agissait de faire une grande boucle. Euh, faut, normalement, potentiellement, ça devait durer moins de 24 heures. Je me suis dit, ouais, il faut que je tente ça. Après, je me suis penché sur la question. J'ai appris que le record était de temps, détenu par Jacqueline Moura en telle année. Euh, j'ai dit j'aimerais bien le faire et tout de suite il y a eu un engouement sur place à la réunion euh, qui m'a poussé à, à, à me jeter à l'eau. Voilà. Donc je l'ai fait et ensuite euh, sur place eh j'ai été accompagné d'un bout à l'autre par, par des coureurs, par, par des cyclistes, il y a même un, un gars qui m'a suivi euh, sur oui. tout, le parcours, oui. tout le parcours en vélo. Ça, ça m'a pas mal aidé. Et puis j'avais des, des copains d'assistance avec, euh, avec euh, Ombeline Blanc, la femme de Pascal Blanc, avec, euh, avec mon épouse, avec Anne, euh, et puis des amis qui sont venus me rejoindre à différents endroits. Donc c'était plus qu'un défi personnel, j'ai eu l'impression que c'était euh, une, une tentative, un défi pour, un défi pour tous et ça c'était chouette parce qu'il y a vraiment eu un, un engouement une force euh, et puis vraiment une envie de bien faire de, de, de toutes parts et c'était vraiment chouette et moi je n'avais pas mesuré à l'avance l'ampleur que ça allait prendre j'avais annoncé que j'allais faire ça bon les journaux sur place on en ont pas mal parlé puisque sur place euh, je croisais, bon, les voitures me klaxonnaient les, les cyclistes euh, du dimanche matin m'encourageaient beaucoup ils étaient vraiment beaucoup euh, être au, au courant de, de, de ce que je faisais donc ça a été vraiment chouette j'étais vraiment satisfait sur, sur tous les points parce que ça a été un beau défi moi je me suis retrouvé en dehors de ma zone de confort euh, ouais. c'est pas évident euh, c'est aussi un peu ce que je cherchais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de, de trouver de la motivation là ouais. bah, pour moi c'était aussi euh, c'est sortir de sa zone de confort j'ai presque je dirais trop l'habitude de, de, de faire de l'ultra euh, c'est devenu vraiment une routine euh, c'est peut-être pour ça que j'accepte plus facilement de me tromper aussi, ça <rire> m'est mais C'est vrai, hein, sans déconner, le fait de se tromper, là, comme j'ai fait encore à Madère, de 15 km, euh, ça paraît aléant' Se tromper de 15 km, il faut le faire quand même, c'est parce que j'étais sur une autre boucle. Mais euh, bon, bah voilà, à de 15 km, on a bah, tant pis, après 73, à de après 58. Voilà, ouais. euh, au début, j'étais venu pour 112, donc euh, c'est pas grave. Donc euh, c'est un peu ça, donc euh, de sortir de sa zone de confort pour, euh, pour mieux apprécier euh, de, le résultat. D'accord, donc c'était vraiment un défi, quelque chose que tu n'avais jamais fait. Est-ce que tu as d'autres défis comme ça que tu, euh, que tu penses euh, relever? Est-ce que tu peux en parler? Ouais. ouais, ouais, là cette année, enfin euh, pour l'année prochaine, pour 2020, euh, je souhaite participer au Spartathlon. Euh, donc, en ah oui. Grèce, Athènes, Sparte, 246 km euh, il y a eu 1300 pas grand chose c'est juste à la fin pour monter la montagne de Sparte donc ça c'est le 27-28 septembre je ne suis pas assuré d'avoir ma place ce hein, n'est pas évident de l'avoir euh, pour ne me pas de blanche donc, euh, ouais. je vais envoyer mes petites préférences et puis on verra si ça passe. donc si je suis tiré au sort enfin si je suis accepté euh, voilà, ce sera mon défi de, en, en 2020 c'est vraiment une course qui m'a toujours fait rêver depuis tout gamin quand j'ai commencé la course sur route dans les récits, comme vous pouvez voir sur euh, Jogging International à l'époque, ouais. avec les, les histoires sur Yannis Kouros. Euh, pour moi ça représente beaucoup, et j'ai toujours, euh, toujours mis ça de côté parce qu'il y a le grand raid qui est quelques semaines après, donc c'est incompatible. Ouais. Bon, L'année prochaine je me suis dit, il faut que je le fasse. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un, un chouette défi, j'ai quelqu'un de mon club qui l'a fait euh, deux fois, et euh, c'est vrai que quand il en parle, il en parle avec euh avec de, de sacrés souvenirs et euh, c'est quelque chose qui est vraiment très exigeant parce que je crois, de mémoire tu me dis si je me trompe, mais c'est il faut respecter une moyenne de 10 km heure euh... ah, peut-être pour les 80 km je ouais, sais que c'est un barrière qui est assez serré pour s'éloigner d'Athènes oui. il y a une première barrière qui, qui, ouais, qui n'est pas facile pour un bon coureur. Euh, ça oblige à bah, oui, aller assez vite quand même au départ et bien, mmh. mais, puis après il en reste encore énorme, non, parce il y a 246. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les conditions d'inscription sont très serrées, très très sévères. C'est vraiment sévère. Hein. Il faut... Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver, bon, j'en ai trouvé, dans tout ce que j'ai fait, j'en ai trouvé, mais il faut avoir des références sur route, donc ça j'en ai pas, ou alors il faut avoir des références sur 100 miles. Alors, ils donne des exemples sur Western State en moins de 20 heures, etc. Euh, bon, j'ai trouvé, un... trouvé un 100 miles, où j'ai moins de 21 heures, 100 miles vallonné donc aux États-Unis. Que euh, non, en Afrique du Sud, que j'ai fait. Euh, j'ai encore une autre référence, mais c'est tout ce que j'ai. D'accord. Euh, je change complètement de sujet et, ça, et ce, ce sera mon avant-dernière question. Euh, en ce moment, on est en hiver. Beaucoup de coureurs ont un peu la flemme d'aller sous la pluie, d'aller ouais. peut-être dans le froid. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner aux gens qui euh, sont dans cette situation-là et qui euh, ben, repoussent un petit peu le moment d'aller s'entraîner Est-ce que toi tu as des techniques ou est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens-là Ouais, c'est vrai que ça c'est compliqué. Donc euh, moi ce que je conseille c'est de s'équiper d'un home trainer. Vraiment ça c'est la solution qui est, qui, est, qui est chouette parce que ça permet de, de s'entraîner à l'intérieur. Euh, et puis de varier, les, de varier les exercices, on peut mettre de l'intensité, de on peut mettre de la force, euh, c'est un, un exercice assez intéressant, ça prend pas de temps, on s'équipe on des équipes vite, Alors, on est toujours dans, avec la famille, c'est vraiment un très très bon outil. Euh, ça remplace pas bien sûr la, la course à pied, on ne peut pas faire que ça, Donc, mais par contre ça peut permettre de, de passer les, les plus mauvais jours. Et puis quand il y a une, une période qui est un petit peu plus favorable, ben là on, va, on va concentrer un peu le, les, les sorties course à pied ou les faire durer un petit peu plus longtemps. Ben ça, c'est pas mal du tout. Euh, ensuite, euh, si on a par chez soi des, des escaliers, pour ceux qui habitent un peu en ville, même c'est plutôt un atout, s'il y a des escaliers, alors home trainer plus escalier, des sorties courtes, hein, pas besoin de sortir dans les intempéries pendant deux heures, euh, une séance de trois quarts d'heure avec des escaliers, retour maison un peu de traîneur, trainer c'est génial je pense que c'est ce, ce qu'il faut faire puis bah ben après, de euh, temps en temps faut, faut quand même braver un peu les éléments il faut y aller un peu de temps en temps que, se faire mal peu, sans se faire mal mais en tout cas euh, euh, j'ai remarqué que ça j'entends dire aussi autour de moi mais c'est ce que je ressens aussi c'est partir euh, tant qu'il pleut pas équipé euh, ça va, euh, on prend la pluie après mais une fois qu'on y est c'est pas gênant Moi, j'y pas, c'est à partir de la maison quand il pleut. Ça, ça je fais pas. C'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, parce que là, il pleut. Là. <rire> On avait tout prévu. Tu vois <rire> Euh, c'est vrai que j'avais lu que tu étais euh, quelqu'un qui, euh, qui recommande l'entraînement euh, croisé. Oui. Alors, il y, y a un petit euh, débat, certains sont plutôt favorables, d'autres un peu moins. Euh, toi, c'est quelque chose que tu, que tu pratiques, euh, et encore une fois, hein, c'est quelque chose que tu, dont tu oui. parles dans, dans ton bouquin. Oui. Euh, euh, comment tu le, tu le pratiques Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de, de, de, de, de, finalement de, de temps pour le, pour le pratiquer, mais comment est-ce que tu, tu le recommanderais de, alors, je recommanderais, euh, le, le, le doublé d'entraînement, euh, je le recommande bien entendu, c'est plus le week-end, parce que euh, les gens au travail, le le, c'est très difficile, à moins d'aller au boulot en vélo et de courir le soir. Ça, c'est faisable peut-être. Euh, mais sinon, ouais, c'est plutôt le, le week-end, plutôt que faire une sortie de, quand on veut faire du long, faire une sortie de 5 heures en courant, qui est quand même assez traumatisant, mmh. en rando course ben, Je préfère euh, conseiller de faire 2 heures de, de vélo le, le matin. Après, euh, tranquille, le midi, on, on, se, on prend son repas, on se repose un peu, on vit sa vie. Et puis euh, l'après-midi ou en fin de journée, on va faire 2-3 heures de travail. C'est plus profitable du coup. C'est de cette manière que je préfère le, le, le faire. Ça, c'est pour ce qui concerne les doublés. Et sinon, si c'est simplement intégrer un second sport, euh, c'est intéressant aussi. Sur le week-end, si on veut charger, pour ceux qui ne peuvent pas faire dans la semaine de, de, de volume et qui ont l'habitude de charger sur les deux jours du de week-end, euh, c'est assez dangereux de, de faire ça à répétition euh, qu'en trail souvent ça débouche sur des petits bobos euh, qui ont fait que ça, ben, on va aggraver les choses au, fur, euh, au fil du temps donc il est pas mal d'avoir la solution du vélo euh, pour alterner ben, une journée avec une sortie longue de vélo et le lendemain une sortie euh, longue euh, en, en trail ça c'est mieux, et puis l'intérêt d'avoir pris cette habitude d'intégrer le vélo à l'entraînement, c'est que on a tous à un moment des petits échauffements, des, des, des, au moment où le, le port ça va moins bien, on, on a une petite, une petite gêne, on est tombé à l'entraînement, des choses comme ça, et si on veut pas freiner sa préparation, bah on prend le vélo, c'est un sport porté, il euh, n'y a pas de choc, et on peut continuer de s'entraîner sans se faire mal. Donc ça c'est vraiment bien. Il enfin, y a des gens qui ont des tendinites, euh, qui, ils n'arrivent pas à s'en sortir en, en trail, euh, ça ne les empêche pas de faire du vélo euh, avec des bons volumes. C'est quand même chouette, ça évite ça de, de les entraîner. Pour le moral, c'est bon aussi, hein, parce qu'on garde son équilibre, on est dans l'action, c'est bien. Et le vélo ah, présente aussi l'intérêt de, de pouvoir faire de la récupération active juste après un ultra. C'est comme ça que je, je, je fais. moi. Je, je fais du vélo. Là, depuis Madère, par exemple, j'ai fait hier, euh, bon, j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai repoussé un petit peu. J'ai repris l'entraînement hier. Euh, du coup, comme j'étais un petit peu en manque d'entraînement, bah, hier j'ai fait deux sorties, mais deux sorties de vélo. J'ai toujours pas rempli le trail, après c'était samedi, Là, il serait il serait temps, ce serait pas mal. Mais bon, hier j'ai quand même fait 4 heures de vélo, donc je suis tranquille, je me sens bien, j'ai fait mon sport, je risque pas de me désentraîner, et un temps je me fais pas mal. D'accord. Alors, on arrive à la fin de, de, cette, de cet échange. Euh, je souhaitais savoir, si parce que tu es quand même auteur de, de quatre livres, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Est-ce que tu en as un cinquième qui est en cours de, de rédaction Pas pour l'instant, enfin, euh, presque. <rire> C'est-à-dire que là, je suis en train de noter des... Je suis en train de noter des des idées, euh, enfin j'ai un troisième Runwood déjà dans la ma tête, mais euh, il faut beaucoup de temps pour l'écrire, donc pour l'instant c'est vraiment pas possible, ce sera Tim Runwood euh, à la réunion ce sera, assez, ce sera encore croustillant, hein, ce sera sympa avec une belle intrigue euh, mais pour l'instant je vais me sortir un livre euh, euh, de nouvelles euh, humoristiques sur le mmh. sur le trail j'avais cru voir passer euh... Cette info sur sur ta page Facebook. Voilà, voilà. C'est ça que je cherchais, une petite confirmation. Ben, ce qui va se dire. Euh, donc là, je suis en train de noter des, des idées, donc euh, bah, on rigole bien à la maison. Hein. Ouais. <rire> on rigole bien. Donc ça devrait, je devrais écrire assez vite parce que c'est des sujets que j'ai en tête depuis un petit moment. C'est juste qu'il fallait ouais. organiser un petit peu tout ça euh, et puis trouver des bons sujets pour bah, pour se marrer et en même temps pour euh, pour dénoncer aussi un peu les choses hein, pour les pour euh, Faire prendre conscience de certaines choses, euh, mais avec de l'humour. Voilà. Avec l'humour, ça passe souvent bien. Ah, oui, oui. Euh, du coup, bah, on mettra tous les, euh, je mettrai les, tous les liens dans, pour ceux que ça intéresse dans, dans la description euh, pour oui. retrouver l'ensemble de, de tes livres. Et sinon, si on veut suivre ce que, ce que tu fais, euh, où est-ce qu'on est qu peut aller bah, Le plus simple, c'est sur la, la page Facebook, sur la page Antoine Guillon Athlète. Voilà, c'est là. Donc là, souvent, je mets bon, pas mal d'infos. Hein. Il y a tous les suivis de course qui sont assurés en général par, par Anne. Euh, et puis, on fait toujours des petits reportages pendant. pendant c'est chouette. Tous les voyages, en fait, sont... Aujourd'hui, les voyages qu'on fait, c'est des voyages qui sont euh, euh, dominants. Dire, euh, le trail est un prétexte. D'accord. Voilà. Bah écoute, je te remercie Antoine, on arrive à bientôt une heure <rire> d'échange, je te remercie, c'était euh, vraiment un échange très, très enrichissant pour moi, j'espère que les, les gens auront, qui suivent l'enregistrement le, le, auront pris un, énormément de plaisir autant que moi, euh, et bien grand merci à toi d'avoir pris le temps de réaliser cet échange euh, ensemble. Eh bien merci François, c'est avec plaisir voilà, donc j'espère que cet échange avec Antoine Guillon t'a plu, moi j'y ai pris énormément de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses merci encore à Antoine d'avoir pu euh, prendre du temps pour échanger avec moi sur tous ces sujets là qui sont extrêmement importants dans la pratique de l'ultra trail, encore une fois si moi je t'invite maintenant à t'inscrire à ma liste mail privée, c'est le premier lien dans la description ça t'inscrira à une liste mail où j'envoie un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant et surtout motivant pour ta journée du moins c'est les retours que j'en ai, moi je te dis à très très bientôt, du coup à demain matin à 8h dans ta boîte mail. C'était François, bye bye.